Est un trésor car il guérit la prostate prévient le cancer de l'estomac combat la constipation et bien plus encore la nature regorge de nombreux fruits sains que nous pouvons utiliser à notre avantage ceux ci peuvent traiter de nombreuses maladies et conditions si nous apprenons comment les utiliser correctement par exemple ce fruit dont nous parlerons aujourd'hui peut traiter de nombreux problèmes d'estomac prévenir le cancer de l'estomac et même aider à guérir la prostate. Ce fruit dont nous parlons aujourd'hui est connu comme les belles dorées. Ce fruit est un petit fruit rond, ou c'est pourquoi vous apprécierez ce bienfaits. Il y a plus de 50 types de beignes d'or qui ont été utilisés depuis l'époque précolombienne. Ils sont populaires au Pérou et en Colombie, et ont été considérés comme un aliment sacré par les Incas. Le fruit s'est répandu à tout le monde, en 18e siècle est généralement consommé par les gens de classe supérieure, de nos jours les belles dorées sont consommées partout dans le monde, mais surtout en Angleterre et en Allemagne. Avantage de ce fruit c'est une riche source de vitamines A, B et C. C'est un puissant agent de potentialisation parfait pour les athlètes et les enfants. Réduit le taux de cholestérol Améliore la digestion, nettoie le sang des toxines. Les belles dorées sont très bénéfiques pour le corps humain. Donc vous devez l'inclure dans votre alimentation quotidienne afin de garder votre corps en bonne santé et en forme.